Je voulais vous montrer comment je préparais mes semis en 2018. Euh, donc une boîte dans laquelle je rangeais mes graines réparties dans des enveloppes mois par mois. Donc, avec des enveloppes plus ou moins grosses comme celle de mars. Donc, euh, bien sûr parce que j'ai beaucoup de tomates. Donc, euh, donc voilà, c'était une organisation assez simple. Et qui fonctionne, hein. euh, ça fonctionne très bien. Par contre, ce n'est pas vraiment optimum quand on veut chercher un sachet. Donc euh, j'ai fait des recherches sur internet et euh, j'ai trouvé ça. Donc c'est un trieur. On peut la tenir, donc ça fait euh, comme de même valisette. Euh, par contre, on peut bien écarter en fait, le, le contenu. Je vais vous montrer. Une fois qu'on l'a déplié, c'est un accordéon. Donc euh, en fait, il suffit de, de tirer sur chaque euh, poignée. Donc il y a des onglets, donc à chaque euh, onglet euh, correspond à moi. Donc euh, voilà, ça c'est une première partie euh, de mon organisation. Donc euh, je vais vous montrer ce que je gère euh, dans l'informatique. Voilà, donc euh, je voulais vous montrer ce que j'ai prévu de faire cette année pour euh, m'organiser au potager. J'ai vu euh, chaque année euh, d'autres de mes collègues potagistes. Qui avaient une bonne organisation au niveau de leur potager Moi en fait c'était quand même assez light en fait ce que je planifiais Donc cette année j'ai décidé de faire un peu mieux Donc j'ai créé un fichier sur un tableur Donc moi j'utilise OpenOffice, ça marche aussi avec Excel L'avantage d'OpenOffice c'est qu'il est gratuit Donc j'ai fait plusieurs onglets en fait, en fonction de ce que j'avais à faire le premier, j'ai créé un onglet calendrier où j'ai la liste de toutes les choses à faire, mais essentiellement mes travaux, en fait, ce serait plutôt une liste de tâches, donc avec la période. Donc Ensuite, j'ai un, un plan de potager, donc cette année, j'ai décidé de faire un gros effort là-dessus. J'avais fait un plan pour mes tomates l'année dernière, que j'ai repris encore cette année, mais cette année, en fait, je me suis dit que ce que beaucoup de personnes faisaient donc soit sur papier soit sur l'écran avec des logiciels dédiés j'allais le faire mais toujours sur le tableur donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour au départ donc c'est beaucoup plus compliqué en fait à réaliser là dessus mais ça se fait quand même en fait il faut pas chercher à avoir quelque chose de réaliste en fait il faut simplement essayer de créer des zones comme j'ai fait là donc j'ai représenté mes trois cuves Ici, cette partie là je ne l'ai pas représentée parce qu'elle ne sert absolument à rien pour m'aider au potager Ici c'est la partie droite de ma maison, donc la côté est J'ai prévu de mettre des bacs assez fins Donc ça c'est un projet, pour l'instant rien n'est fait Au cas où je n'aurais pas le temps de faire ça J'ai prévu de prendre les gros jardinières que j'ai, que j'ai positionnées devant mes cuves et devant mon, mes abris là euh, et de les positionner ici en fait sur le côté parce que cette partie là en fait elle est très peu, euh, très peu ensoleillée donc, euh, et de dédier cette partie là aux salades et aux radis je vous montre le reste du fichier donc euh, là j'ai positionné mes trois bacs alors bien sûr c'est pas à l'échelle hein, faut pas chercher à, à faire quelque chose à l'échelle quand on utilise ça euh, mais ça permet quand même de bien visualiser donc là j'ai quand même dans le prolongement de mes cuves mes trois bacs Ensuite sur la gauche j'ai mon abri. Là j'ai une planche où j'ai mis mes oignons jaunes, une autre où j'ai mis mes oignons rouges. Euh, ici la serre, ici les zones sur lesquelles je vais mettre des pommes de terre. Euh, ici un bac que je vais créer euh, cette année, donc un bac de 2 mètres sur 1 mètre. 20 euh, Dans le prolongement, euh, j'ai vais... prévu de mettre mes curbitacées euh, qui vont grimper sur des per... une pergola en fait qui va euh, surplomber en fait tout le le chemin là qui est à partie ouest de la maison en face des cucurbitacées j'aurai des châssis pareil c'est quelque chose que je vais faire mais qui n'existe pas encore euh, donc ici j'ai une zone qui était difficile de matérialiser je vais euh, prévoir une zone où je mettrai des poireaux, le bac à fraisier je vais faire grimper en fait des, des cornichons euh, ici je vais faire une zone à petits pois sur la partie Abri. Donc j'ai défini euh, 10 emplacements pour mes tomates, euh, 3 emplacements pour mettre des melons, donc dans le fond de l'abri, et sur le devant euh, des endives. Euh, dans ma serre, donc là j'ai mis euh, donc les numéros qui correspondent au nombre de pieds de tomates que je vais mettre, c'est-à-dire euh, 24 pieds. Euh, là je vais euh, l'année dernière j'avais mis 7 pieds euh, dans le sens de la longueur, donc en réalité. Euh, Là je vais en mettre que 6 euh, pour avoir plus de place, parce que je me suis aperçu que c'était trop emmêlé, j'arrivais pas à bien passer les mains. Donc on va voir, euh, en plus comme je taille pas, euh, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi parce que je veux réduire le nombre de plants de tomates que je fais, parce que l'année dernière je ne les ai pas comptés les kilos de tomates que, que j'ai sortis, mais euh, j'en ai eu vraiment énormément, j'en ai donné beaucoup. Euh, euh, après j'en ai transformé pas mal euh, J'en ai transformé une bonne partie euh, J'en ai consommé des fraîches euh, Mais bon, euh, même malgré tout ça euh, J'étais débordé, quoi, vraiment euh, débordé de chez débordé Donc là cette année j'ai décidé de lever le pied sur les tomates Et par contre de prévoir euh, des poivrons Donc euh, l'année dernière j'avais des tomates des deux côtés Ici, donc là, par exemple, je vais mettre des poivrons. Les cacahuètes, j'avais fait un essai avec un bac et un petit peu dans l'autre. Donc là, je vais en mettre de, dans les trois bacs. Donc, je vais avoir 21 plants de poivrons. Donc, les tomates, bah, il n'y en aura que 7, 7 et 7. Et ici, je mettrai soit des poireaux, donc euh, soit des carottes, euh, des panais. Je vais essayer, je connais pas. En fait, j'ai jamais fait et euh, une autre variété de carottes ici ici je mettrais des céleri rave c'est la partie qui se trouve près de mon puits perdu là. donc euh, voilà c'était pour vous montrer là c'est l'artichaut que j'ai déjà en place donc euh, voilà je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai prévu cette année donc ensuite euh, mon plan de tomates euh, détaillé donc voilà là j'ai ma serre, mon abri, mes bacs de culture donc euh, le 1, le 2 et le 3 voilà j'ai prévu de mettre un certain nombre de variétés donc au total 57 variétés euh, donc euh, j'ai fait différentes couleurs en fait, pour pouvoir m'aider à, à identifier euh, dans quel bloc euh, je me trouvais Donc euh, le bloc jaune en fait c'est le bloc central de la serre Le bloc euh, vert euh, c'est les blocs extérieurs de la serre Et euh, la partie euh, peau qui se trouvera euh, ici aux extrémités Donc là voilà l'abri euh, c'est en bleu clair Le marron là, un petit peu orange c'est euh, bacs le blanc, deuxième bac, et le rose, troisième bac. Donc voilà, j'ai mis euh, au total, euh, j'ai 57 emplacements, donc euh, j'ai prévu une variété par emplacement. Donc là, j'ai fait aussi la liste, donc euh, sous forme de fichier, de ce que j'ai prévu de lancer. Donc je renseigne, donc bien sûr le nom de la variété, et pas mal d'informations en fait qui me permettent ensuite de pouvoir euh, savoir comment est-ce que je vais les positionner, à quel endroit dans la serre, euh, la taille. Je les ai répartis en quatre catégories. donc les tomates cerises, les petites tomates, les tomates moyennes et les grosses tomates. Donc c'est plus facile de positionner les numéros en premier parce que sinon il va classer par ordre alphanumérique donc c'est-à-dire il m'aurait fait euh, cerises, grosses, euh, moyennes et petites. Donc en fait, c'est pas comme ça que je voulais voir l'écran par ordre de taille quoi. Donc ensuite, j'ai mis les couleurs quand je les connaissais, euh, si elles étaient bigarrées ou non. Euh, donc, euh, pareil, hein, tout, j'ai pas l'information euh, euh, obligatoirement sur tout, mais euh, la plupart, j'ai réussi à les obtenir. La hauteur qu'elle peut avoir, donc j'ai mis des plages en fait de 0,5 0, à 0,8 m de 0,8 à 1,2, de 1,2 à 2 mètres et de 2 mètres et plus. Donc euh, voilà, ça permet vraiment de savoir, euh, par exemple, dans mon, mon plan de tomates ou est-ce que je vais mettre les petits, les petits sujets, ceux qui ne montent pas très haut, donc je vais plutôt les mettre sur l'extérieur de la serre. Donc d'où l'intérêt de, de récupérer cette information-là, soit sur Internet, soit par ma propre expérience. Donc là, je les poids des tomates, donc ensuite, pareil, tout ça, c'est des informations d'Internet, une productivité, bonne, très bonne, normale, faible. Donc voilà, en fonction de ça, je vais voir, il y en a qui sont faibles, je les ai faites quand même pour voir donc la résistance aux maladies, donc quand je l'avais trouvé, alors la zone de culture en fait, donc S1 c'est la serre partie 1, donc, donc si je vais dans le plan de tomate, voilà, la S1 en fait c'est cette partie-là, cette colonne-là, bon c'est vraiment des informations que moi je me suis défini. donc voilà, donc, tout ce qui compte par S, je sais que c'est la serre. Euh, donc c'est zone 1, 2, 3 ou 4. Donc B1, euh, c'est le bac 1. Euh, j'ai B2, B3. Ensuite j'ai abri parce que j'ai qu'un seul abri. Donc là c'est facile. Euh, donc euh, c'est tout je crois. Euh, et en pot je crois. J'ai dû mettre euh, en pot quand je les avais, voilà. Pour euh, celle, qui était, euh, celle qui était ici. Donc euh, Glacier Odessa et les pépinots. Donc euh, voilà. Euh, donc ensuite l'origine, donc euh, si c'est euh, le commerce, donc euh, Bomo, euh, la source quand je l'avais, enfin euh, quand je les ai achetés moi je, je, les, je les ai notés, ensuite les échanges, donc, euh, donc là j'ai mis la personne, euh, là c'est Dude, là c'est euh, euh, par exemple Toto, euh, Jaco et Lily, David et Linda, donc voilà, donc là c'est juste indicatif, hein. ça me sert à rien du tout, c'est simplement pour connaître l'origine en fait donc euh, et les remarques euh, ben, si j'ai des, des choses à en dire en fait quand en, en fin de saison je pourrais venir les, les afficher là ça me permettra de pour les années suivantes de savoir si je vais les re reproduire à nouveau ou pas donc voilà, Donc ça c'est la liste de mes semis euh, pour le, prévus pour le 1er mars 2019. Euh, et j'ai la liste de mes autres euh, variétés de tomates euh, dont je dispose. Donc là vous voyez en fait j'ai euh, au total en plus, donc j'ai encore 11 variétés que j'ai complétées avec les échanges que j'ai fait cette année, parce que euh, ben, comme vous vous en doutez, j'ai pas pu euh, euh, comment, insérer dans 57 emplacements euh, toutes les variétés que j'ai obtenues euh, par échange, par achat, ou alors par euh, mes propres récupérations de graines. Donc, euh, je les ai notées ici, et comme ça je sais que euh, pour l'année prochaine, je pourrais venir piocher ici euh, et tester des variétés que je n'ai pas encore essayées, et euh, refaire des variétés que, euh, que j'ai depuis trop longtemps et que je n'ai pas encore refaites. Donc euh, là ici, j'ai prévu un onglet pour les récoltes, ça c'est la partie informatique. Je vais imprimer ce fichier, et à chaque fois que j'ajouterai une quantité, je la noterai sur papier. Et à la fin, bah, il me suffira euh, de faire le cumul sur le papier et de venir les, les inscrire ici. Donc euh, là, j'ai un total qui se fait automatiquement. Donc euh, voilà, Donc, ça c'est uniquement pour les tomates parce que les autres, euh, je ne suis pas sûr que je vais euh, faire ça pour les autres euh, légumes. Mais en tout cas, pour les tomates, euh, voilà, je, je vais essayer de répertorier combien j'ai réussi à obtenir de kilos par variété. Euh, donc j'ai fait la même chose pour les poivrons, donc les poivrons qui vont être dans les bacs de culture, donc ça, ça va changer parce qu'en en fait, il euh, y a des variétés que j'ai pas obtenues euh, euh, assez tôt, donc j'ai relancé d'autres variétés, euh, ou j'ai relancé des, des, des variétés qui, que je n'avais pas, donc je vais me retrouver avec certaines variétés où j'aurais peut-être qu'un seul exemplaire, d'autres où j'en aurai trois, voire quatre, et d'autres variétés qui n'apparaissent pas ici, donc ça, c'est quelque chose qui va bouger, je, je le mettrai à jour quand euh, j'aurai obtenu mes 22 pots euh, de poivrons, puisque, en fait, euh, je, comme je fais ça dans des pots de lait, dans un bac, je peux mettre 11 pots de lait, et comme je vais faire 2 bacs de poivrons, je vais avoir 22 euh, plans de poivrons. Donc là, ça, ça va avec les poivrons, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas encore parfaitement mis à jour, euh, donc euh, Ensuite j'ai les cucurbitacées donc euh, j'ai essayé de faire la même chose, de faire une liste Donc euh, la liste des concombres que je vais essayer de lancer euh, Donc euh, les cornichons, les melons, là, une pastèque éventuellement euh, Ensuite j'ai les courges, donc euh, une liste de courges que je vais essayer de lancer euh, donc, Et ensuite la réserve, donc ça c'est ce que j'ai en plus alors, il faut faire des choix hein, parce que quand on a un espace réduit on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc ensuite euh, les légumineux. Donc euh, voilà, j'ai euh, indiqué les poireaux que je vais lancer, les variétés. Euh, pareil, j'ai essayé de mettre un centre d'information. Euh, les fèves, les pois, le maïs, les haricots, les artichauts. Donc euh, ces nouvelles variétés que je vais essayer cette année, Imperial Star. Donc on va voir ce que ça donne, et les haricots, donc la variété Carmina, c'est une variété ARAM. donc je vais la faire monter en fait le long de mon bac de culture numéro 5 que je vais créer cette année, toujours dans les légumineux, j'ai une liste de variétés en réserve, donc bah, ceux-là c'est pareil, hein, je ne pourrais pas les faire cette année. Les racines, donc là j'ai fait un certain nombre de choses, donc les qui sont en vert sont déjà faits. Euh, J'aurai un certain nombre de choses comme récupérer les graines sur les variétés que j'ai déjà lancées. Euh, voilà, j'ai noté les pommes de terre, les carottes, les panais, les radis que j'ai et que je vais essayer de faire. Euh, les betteraves, bah, ce que j'ai aussi en réserve. Donc là pareil pour les légumes feuilles, donc essentiellement les salades, donc j'en ai prévu un certain nombre, de l'aromatique aussi, je vais faire beaucoup d'aromatiques, on va voir, ça c'est la réserve, donc c'est d'autres variétés que je ne vais pas lancer cette année parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas la place surtout. J'ai les fleurs, c'est pas encore définitif, là je suis encore en train de travailler dessus, bon c'est un peu moins important que le reste. Et le dernier onglet, en fait, voilà, que je voulais vous montrer aussi, c'est la consommation des LED. Donc comme vous le savez, je fais pousser mes semis avec un appoint de lumière LED. Donc moi j'aime bien en fait savoir combien tout ça, ça va me coûter. Donc j'ai fait en fait une petite simulation où je rentre le coût du kilowattheure, le nombre de panneaux que j'utilise. Donc pour les poivrons, j'utilise deux panneaux, pour les tomates, quatre poivrons. Quatre panneaux, la consommation de chaque panneau est de 30 watts euh, la consommation totale euh, de, pour, sur l'ensemble des panneaux sera de 60 watts et de 120 watts pour les tomates le nombre d'heures que je vais faire tourner euh, ça sera 7 heures pour les poivrons et 6 heures pour les tomates euh, pourquoi le, le nombre d'heures est différent parce que en fait, euh, mes tomates je vais les lancer en mars et donc euh, j'ai renseigné ici si un nombre d'heures approximatif, il sera inférieur à ce nombre-là, dans le sens où j'ai démarré à 7 heures pour les poivrons, mais en fait plus les jours vont allonger, moins je vais les éclairer avec les LED. Donc ça ne va pas arrêter de descendre régulièrement, ça tombera peut-être à 5 heures à un moment donné, mais bon, pour pouvoir faire quelque chose de simple à calculer, je vais rester sur 7 heures pendant 4 mois sur les poivrons, même si en réalité ça sera peut-être... 2 mois à 7 heures, 2 mois à 5 heures, peu importe en fait. Donc la consommation par jour, c'est une formule de calcul, donc qui est le, la consommation totale que je multiplie par le nombre d'heures, ce qui me donne 420, 420 watts par jour et 720 watts par jour pour les tomates. Donc le nombre de mois pendant lequel je vais faire fonctionner tout ça, c'est 4 mois pour les poivrons puisqu'ils tournent depuis janvier. Donc, janvier, février, mars, avril, et mars, avril pour euh, les tomates. Donc, donc au total, euh, j'ai fait le, la consommation en kWh euh, pour euh, les poivrons et les tomates. Donc, euh, j'ai multiplié la consommation par jour, euh, par le nombre de mois, par 30. Donc, 30 qui correspond à, à 30 jours dans un mois. Et j'ai divisé le tout par 1000. Pour transformer les, les watt -heure, euh, en kWh, puisque 1 kW c'est 1000 watts. Donc voilà, on tombe sur 50 kW euh, pour les poivrons et 43,2 pour les tomates, ce qui me fait un total de un peu moins de 100 kWh euh, heure euh, sur cette période euh, de, pour l'ensemble. Euh, ce qui me donne un coût total de 12,50€ donc ce coût de 12,50€ c'est le nombre de kilowatts multiplié par le coût euh, du kilowattheure donc très simple et ce qui me donne un coût par plan de euh, donc ce montant euh, de 12,50€ que je divise par 132 puisque en fait j'ai euh, 132 emplacements dans euh, dans mes deux étagères donc ça me donne un coût euh, au plan d'à peu près un peu moins de 10 centimes d'euros euh, par plan. La consommation euh, que, que je génère euh, et le coût que ça engendre pour moi, c'est de 12,50 euros. Voilà, donc ce qui est, je trouve, raisonnable pour euh, faire pousser 132 plans.